Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 21 ans et je joue à Versailles et je fais partie du cercle basket depuis un peu plus d'un mois. Je pense que le cercle m'apporte plus de rigueur et d'efficacité dans ma façon de m'entraîner pour progresser et ça m'apporte aussi du soutien puisqu'on est un groupe et on peut, on peut parler entre nous, entre basketteurs. Et euh, le cercle m'aide aussi à mieux comprendre le basket grâce à de nombreuses vidéos et euh, aux classes basket où on peut échanger, on a des explications, des, des conseils et euh, tout ça dans la bienveillance.